Bonjour à tous pour la séance du jour qui est de la récupération. Je vous propose une séance d'étirement. Chaque posture, vous allez rester une minute. Vous allez vous détendre dans le calme. À chaque fois que vous soufflez, vous vous détendez. Ok. Des quadriceps, on va le plus possible vers l'arrière, on souffle bien, on se détend pendant une minute. Évidemment, on change de jambe, le plus possible vers l'arrière, on se détend. Deuxième posture, on met deux cuisses ici, et on va étirer donc les avant-bras et les bras, les deltoïdes, les épaules. Ok, on fait une minute avec le bras droit devant, une minute avec le bras gauche devant. Ensuite, on reste talon fesse et on envoie les, jambes, le plus, les, les bras pardon, le plus possible vers l'avant. Deuxième version, je replie les bras. Puis on fait la grenouille. Donc on écarte le plus possible les genoux. On met les pieds vers l'extérieur et on descend vers le bas. Enfin. On ouvre les pieds largeur bassin. Et on essaye de laisser tomber les mains en décontractant le dos. Une minute toujours. Puis on va faire une minute à gauche. Une minute à droite. Et bien voilà, j'espère que cette séance de récup vous a plu. Vous pouvez la continuer plus longtemps, vous pouvez faire d'autres postures. L'idée du jour, c'est de s'étirer dans le calme en soufflant. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous retrouve demain.